6 trucs pour que vous puissiez grossir votre business sur Amazon. Ici, là, je vais parler seulement d'Amazon parce que je peux faire une autre vidéo aussi là, sur les moyens externes de comment expand votre produit ailleurs sur d'autres plateformes. Mais aujourd'hui, je vais seulement me concentrer sur Amazon. Donc, le truc numéro 1, c'est lorsque vous faites votre recherche de produits et que vous tombez sur quelque chose d'assez intéressant, essayez tout de suite de penser à « qu'est-ce que je pourrais inclure d'autre à ce produit-là? » Par exemple, je fais une recherche de produits, puis je tombe sur des couteaux de cuisine. Bon, bien, pensez à qu ce que vous pourrez inclure avec vos couteaux de cuisine. Euh, par exemple, vous pouvez inclure un bloc à couteau ou une planche à découper, ou aller plus vers euh, des produits ou une marque de produits de, pour la cuisine, par exemple. Truc numéro 2. Lorsque vous avez en place votre produit gagnant et que les ventes vont train que vous faites déjà une bonne réputation auprès de vos clients, pensez à d'autres variantes de votre produit. Par exemple, euh, vous vendez une tasse à café jaune, eh bien, vous pourrez inclure une tasse à café bleu, par exemple. Euh, pensez aussi à demander à votre fournisseur quelle variante différente de votre produit il peut vous faire. Votre fournisseur là, il est en mesure de vous aider, de vous guider, car il y a, plus autres, il y a plusieurs autres clients aussi, puis certains d'entre eux ne sont, sont même pas sur Amazon. Donc, vous pourrez aussi discuter avec votre fournisseur pour connaître son inventaire de produits, son catalogue, puis ajouter ces produits-là à votre collection. Truc numéro 3. Faites une recherche sur Amazon avec les mêmes mots-clés que votre produit puis regardez là, les listings de vos compétiteurs. Disons dans ce cas-ci que vous vendez bon, un distributeur de savon à main, à batterie, puis que l'un de vos compétiteurs vend aussi le savon liquide en combo où il a ajouté le savon, la, la bouteille de savon sur son listing. Comme ça, bien, lorsque le client va cliquer sur votre listing, bien, il va pouvoir voir aussi que vous vendez du savon. Puis par la fenêtre, même, bon, comme « bon, bien, je vais acheter ce savon aussi qui va avec ». Euh, je vais vous montrer là mon ordinateur qu'est-ce que je veux dire pour ceux qui comprennent euh, plus ou moins. Alors ici, vous avez un produit. Ici, vous regardez juste là. Vous pouvez voir que vous pouvez aussi euh, acheter soit la couleur, bon, la couleur blanc, la couleur chrome ou la, euh, la couleur satin silver. Et vous pouvez aussi ajouter des espèces de chambres là, qui appellent soit 3, soit 2, soit 1. Il faut faire attention parce qu'on ne peut pas mettre n'importe quoi sous un même listing. Il faut que les produits aient un rapport, sinon il peut y avoir des sanctions d'Amazon, voire la fermeture de notre compte. Qu'est-ce qui est vraiment génial avec cette méthode, c'est que même si votre nouveau produit que vous allez attacher à ce, à ce listing-là n'a aucun review, bien qu'est-ce que ça fait, c'est que euh, le nouveau produit va s'approprier les reviews de l'ancien. Comme si je clique sur la couleur chrome. Et vous voyez qu'il y a aussi 1617 reviews. Si je clique sur « satin silver », je vois qu'il y a aussi 1617 reviews. Donc, chaque variante là, dans votre Amazon Seller Central vont avoir leur propre ASIN, mais vous allez pouvoir avoir l'option de mettre ensemble certains ASIN pour faire là, comme ce vendeur-ci. Truc numéro 4, soyez créatif. Profitez-en là pour améliorer les différents aspects de votre produit. C'est certain que la première fois que vous allez mettre en ligne votre produit, vous allez probablement avoir des nouvelles idées au cours des ventes, euh, des petites améliorations à faire selon les reviews des clients, etc. Pour reprendre l'exemple le distributeur, du distributeur de savon, vous pouvez utiliser bon, des couleurs soit plus attrayantes sur votre produit, inclure un échantillon de savon, utiliser un matériel plus résistant, rendre votre boîte ou votre emballage moins made in China, c'est-à-dire euh, apparaisse un petit peu plus de qualité. Parce que c'est certain que lorsque vous allez commencer, euh, lorsque vous allez passer votre première commande chez votre fournisseur, vous allez sûrement le commander. 500 unités ou 1000 unités, par exemple, pour tester le marché. Mais Lorsque vous allez passer votre deuxième, troisième, quatrième commande, vous allez commander probablement plus d'unités, puis vous allez pouvoir diminuer votre coût d'achat par unité pour faire certaines améliorations, comme un carton d'emballage plus épais, par exemple. Plus que les clients vont reconnaître la qualité de votre produit, plus que vous allez vendre. Truc numéro 5. Pensez à faire une recherche de produits avec Jungle Scout, Barrelunch, Illium 10, peu importe. Mais cette fois, faites la avec votre... Euh, faites une recherche par catégorie. Jouez avec les fils tout en restant dans votre catégorie, comme si vous vendez des, euh, des produits cuisine restés dans la catégorie Home and Kitchen. Puis, portez attention aux produits qui vendent beaucoup, puis si vous pouvez l'attacher à votre listing. Selon mon expérience, là, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que, bon, j'avais un produit qui vendait extrêmement bien, puis j'ai créé un autre produit pour grossir ma marque. Puis comme que je l'ai expliqué plus tôt, j'ai attaché mon nouveau produit à ce même premier produit sur le même listing. Comme ça, quand le client allait voir mon listing, mon premier produit, bon, mais il voyait que j'avais un autre produit à vendre qui était très similaire. Là. Puis souvent, qu ce qu'il faisait, c'est qu'il achetait mon premier produit et mon deuxième produit. Sur mon premier produit, là, j'ai cinq produits de couleurs différentes, de formats différents euh, qui sont rattachés à mon premier produit. C'est certain que mon premier produit reste, puis il va... Je vais probablement rester le vendeur numéro un, mais j'ai seulement inclus d'autres produits sans effort, puis je vais me chercher le quelques milliers de dollars de plus par mois en vente. Alors, le truc numéro 6, pensez à exporter vos produits sur d'autres plateformes d'Amazon. Comme si vous vendez sur Amazon.com, pensez à vendre sur Amazon.ca, Amazon.mexico, UK, etc. Encore une fois, lorsque votre marque va être connue sur une plateforme et que vous avez de bons reviews, euh, que vous avez des bonnes bandes, demandez à votre fournisseur d'en expédier une petite quantité dans les entrepôts euh, du Royaume-Uni, par exemple. Puis, testez le marché. Parce que si votre produit fonctionne bien sur une plateforme, probablement que ça va bien se vendre aussi sur d'autres. Et encore là, c'est des ventes faciles parce que vous avez déjà fait le plus gros du travail la première fois. Quand on exporte notre produit, même si vous n'avez pas de review, les clients peuvent quand même voir que votre produit a X nombre de reviews sur Amazon.com par exemple. Ça, c'est dans la description de votre produit. Le client va voir zéro review, mais sans review sur Amazon.ca ou .com. Ça va donner de la crédibilité là, pour votre produit. Euh, comme j'ai déjà mentionné dans d'autres vidéos, le private label. Excusez-moi, la, la tondeuse, de partir. Comme j'ai déjà mentionné dans d'autres vidéos, le private label est, selon moi, là, la meilleure porte de sortie vers votre liberté financière et la plus profitable parce que vous n'avez pas besoin d'une grosse somme d'argent pour commencer, comme c'est le cas là, dans l'immobilier, par exemple. Mon but là, ici est de vous démontrer qu'il y a d'autres choses que le 9 à 5 traditionnel et je veux que vous puissiez vous aussi être la meilleure version de vous-même. Je crois que lorsqu'on arrive à être capable d'être libre financièrement, puis de, de se créer un revenu passif, on peut se permettre, bien, un, de quitter sa job, mais aussi de pouvoir, bien, voyager, avoir du temps pour soi. C'est vraiment important de prendre du temps pour soi, surtout de nos jours. Ça va tellement vite, je trouve, avec les réseaux sociaux, avec la technologie. Puis c'est aussi important de prendre du temps pour sa famille, parce que c'est ça qui compte après tout. Alors, ça fait le tour pour le sujet d'aujourd'hui. Si vous avez des questions ou des commentaires, mettez-les en dessous de la vidéo. N'oubliez pas là qu'il reste encore du temps pour participer au concours « Gagner une formation Amazon Be Wild and Free ». Vous avez jusqu'au 1er avril midi pour participer, pour participer. Et je vais annoncer là, le gagnant en direct sur ma page Facebook. Mais faites attention parce qu'il y a quatre critères à respecter. Soit un, aimer et partager la publication. Deux, taguer deux de vos amis. 3, abonnez-vous, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et 4, venez rejoindre le groupe public Amazon World and Free. Les liens sont euh, dans la description en bas. Et je vous souhaite bonne chance et souhaitez-moi bonne chance avec tout ce bruit. Je vous dis à bientôt. Ciao!